Donc, une fois qu'on oui, ouais, qu a reçu euh, l'appareil, il, il faudrait essayer d'ouvrir le capot. Euh, il vient en fait avec deux, deux types de compartiments euh, de mesure. Euh, le principe, euh, il est basé sur la, sur la, la différence entre l'intensité de la lumière euh, euh, incidente et la lumière réfléchie. L'appareil est capable de corréler cette différence avec la concentration... De, de, en, en tel ou tel euh, cation ou anion dans la substance qu'on a introduit. Dans certains cas, on va introduire la substance par le biais d'une languette, réflecto Dans d'autres cas, la substance est mise directement dans ce genre de cuve. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le, le compartiment qui est utilisé pour la cuve. Pour introduire la cuve, on remplit donc de, de, de notre échantillon, échantillon liquide, eh bien, il suffit de pousser un peu, ça, ça, ça, on, c est, c est, ce, ce petit objet-là, il, il bouge, hein, il a un ressort derrière. On le pousse et on introduit, donc on pousse comme ça et on place notre compartiment à l'intérieur avec l'échantillon d'eau. Et en ce moment, on effectue la mesure-là. Bon, pour enlever, pour enlever ce, ce compartiment, c'est simple aussi. Hein, on pousse un peu sur la languette ici et on, on enlève le compartiment. Alors, l'appareil vient avec toute une série de petites cuves de ce genre, comme vous voyez ici. Il suffit d'en enlever ce que ce qu'on veut pour la mesure, et euh, maintenant je vais enlever le compartiment pour la mesure avec euh, euh, les petits euh, les petits les euh, les petites cuves. Je vais enlever ça en poussant hein, on pousse comme ça vers soi, et on enlève ça. Cette chambre de mesure, et je vais introduire le scon qui est fait pour les languettes réflecto que nous on va surtout utiliser. Et on introduit de la même façon là jusqu'à ce que ça fasse un clic à l'intérieur et ce qui est intéressant de remarquer c'est que si vous avez les languettes reflectocamp à introduire plus tard vous pouvez pas les introduire directement dans le, dans le petit trou situé ici pour les, pour les mesures hein. Hein, euh, il faut pousser hein, on voit une petite flèche en fait il y a un ressort dans, ce, dans cette partie de l'appareil il faut pousser légèrement à droite et puis on peut introduire en ce moment Hein, les, les languettes réflectoquantes à l'intérieur, voilà, jusqu'à buter au fond, et puis on relâche et c'est coincé. En ce moment, on peut faire les mesures.